Ok, allons-y, essayons. Euh, donc, euh, bienvenue à cette session sur euh, Rancher, qui est une suite assez euh, intéressante de la, du talk d'avant, d'Adrien. Qu'est-ce qui était au talk d'avant Ok, là, voilà, normalement, vous allez voir quelque chose qui marche. <rire> je croise les j'aurais peut-être pas dû dire ça. On est trois, là. <rire> euh, alors, je suis Christophe Hermagnac, je suis. Euh, euh, architecte et euh, coach DevOps aussi euh, chez Zenica, à Lille. Et je suis Youssef Yeklef et je suis architecte et coach euh, DevOps chez Zenica. Aussi. Je à dire en même temps Après toi ah, presque. Ouais. Alors au menu, euh, d'abord je vais vous présenter, <coughs> présenter l'application euh, qui est un guessbook, donc, qui va nous servir de, de fil rouge tout au long de, de, de la session, qui une, une, un tiers de, de présentation, et puis après ce sera essentiellement de la démo, où euh, l'idée ce sera de vous montrer euh, comment on déploie une application, donc là par le biais de l'interface web de, de l'outil qui s'appelle Rancher, et puis ensuite euh, Youssef fera euh, la démonstration de comment on fait pour mettre à jour l'application. Bon. C'est pas grave. Donc l'application euh, Guessbook, donc ça a inspiré du, du Guessbook Kubernetes. Je sais pas, euh, alors la question, est-ce qu'il y en a qui, parmi, euh, qui ne connaît pas Docker du tout Bon, ça C'est vrai Ah, mince. Oui. C'est pas vrai. Qui fait du Docker en, en prod Bien. Euh, qui fait du Docker en prod avec un orchestrateur type Kubernetes ou, ou Swarm ou... Euh, ou mesos ou rancher personne. Okay. Et qui connaissait Rancher avant d'entendre de, parler euh... ici okay. Okay. Donc ça s'appuie sur le, le gazebo de Kubernetes, sauf que euh, c'est donc le, le gazebo de Kubernetes de base. Enfin il y a deux versions, il y a une version PHP et une version en Go. Et là on a fait une version euh, avec du Java. Donc on a un backend qui est du Redis, avec un Redis Master et deux Redis Slave, euh, une couche API qui est, euh, donc dans notre cas, à base de Spring Boot, et puis une couche front à base d'HTML, euh, JavaScript, et, qui est hébergée dans un Nginx. Ça devrait ressembler à ça euh, dans la première version de l'application qu'on va déployer, donc rien de bien compliqué, et puis euh, le, le, tout, tout, tout l'intérêt de la démo sera de vous montrer une nouvelle version à la fin de, de la session. Alors, d'abord, la, la, la question c'est euh, comment on ferait pour héberger cette application sans orchestrateur, d'accord euh, Et on n'est pas encore dans Docker 1.12, hein, qui de toute façon n'est pas encore euh, disponible. Euh, donc on a euh, trois couches, la partie front, la partie middle, la partie, euh, la partie back, qui vont devoir communiquer entre elles. Euh, comment on ferait ça Avec du Docker, hein, ben on va euh, imaginer que donc euh, on, on lance les containers sur des serveurs qui sont plutôt euh, typés euh, back, euh, que pour accéder déjà au ready slave de manière load balancée, bon, on va devoir configurer un load balancer devant les deux ready Slave. Pour la partie middle, la partie API, bah, c'est pareil, on va avoir au moins deux containers, en tout cas au démarrage. De nouveau un load balancer si on veut distribuer la charge sur les deux. Pour la partie front, c'est pareil, de nouveau euh, deux containers et puis un load balancer. Donc on se retrouve déjà avec trois configs de load balancing. Ce qui, est, ce qui est déjà pas mal pour une application qui est, qui est, qui est, qui est somme toute assez simple. Et sur la représentation, vous voyez trois load balancer, mais en vrai, en général, on a un seul load balancer. On repasse par le, par le boîtier ou par, par le load balancer logiciel pour redistribuer les raquettes derrière. derrière. Ce qui compte, c'est le nombre de configuration de load balancing qu'on va faire. Euh, comment vous allez pouvoir lancer vos containers sur vos, sur vos serveurs au mieux, enfin, on est toujours dans un contexte où on ne fait pas d'orchestration. Donc au mieux, vous allez utiliser un outil type Ansible, par exemple, qui se prête tout à fait pour, cette, pour ce truc-là. Euh, ça pourrait marcher forcément avec Puppet, Chef, euh, Salt. Euh, un truc intermédiaire que, que, que nous, on connaît en quelques sociétés, c'est euh, euh, des scripts Maison, qui s'appuie aussi, par exemple, sur un référentiel pour dire tel container doit tourner sur tel host. Et le pire, c'est des, faire des commandes Docker à la main, ce qui n'est pas, pas terrible en termes de reproductibilité et puis de, de résilience. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les, les versions de Swarm, qui gèrent, enfin Docker 1.9, qui, euh, qui gèrent nativement de, de l'overlay network, ça veut dire la communication entre euh, différents hosts, il n'y a pas moyen... Euh, sauf en exposant des ports sur le, le host Docker d'avoir euh, des containers qui parlent entre eux ils vont pouvoir se parler entre eux au sein du même host parce qu'ils seront sur le même, le même réseau mais euh, il faut utiliser un hack type euh, exposer des ports pour, euh, pour, euh, pour les faire se parler entre eux euh, ça va très bien quand on a un seul service euh, et, et en général on, peut, on va avoir un mapping assez facile à faire par contre là on voit l'exemple du, euh, du redis master et du redis slave de base les deux containers ils écoutent sur le même port donc je vais devoir noter que quelque part il y a un de mes redis slave euh, l'IP sur lequel il va écouter c'est plus le 6379 qui est le, le, le port pardon c'est plus le 6379 de base de, de redis c'est un autre port donc là c'est une application très simple mais déjà je vais devoir noter quelque part dans un référentiel, euh, que j'ai un, un container qui écoute sur un port qui n'est pas le port par défaut de, de l'application qu'il est, qu est en train d'héberger. La plupart du temps, vous, vous allez faire ça en mode euh, affectation manuelle des containers sur les hosts. Ça veut dire, c'est vous qui allez choisir. Enfin, c'est vous. Il y a quelqu'un qui va choisir et qui va dire, euh, euh, ce container Nginx il va tourner sur cette host là. Le, les containers euh, SpringBoot, ils vont tourner sur tel ou tel host. Enfin voilà, c'est l'affectation manuelle. Ça veut dire, il n'y a pas d'automatisation de, de cette partie là. Euh, bah, c'est manuel. Là, ça marche assez bien parce qu'enfin, ça, ça va marcher au, au démarrage parce qu'on n'a que sept containers. Si euh, vous devez euh, commencer à scaler ça, euh, vous allez avoir des problèmes de host et au bout d'un moment, vous risquez de perdre euh, de l'information ou de plus vous y retrouver euh, et de plus savoir forcément comment mieux gérer euh, les ressources. Euh, aussi, la problématique, si vous démarrez les containers avec du Ansible ou des scripts, euh, comment, enfin, vous allez devoir mettre en plus une couche de monitoring pour dire, si mon conteneur ne tourne plus, il faut que je le redémarre. Et puis, euh, si vous avez des opérations de maintenance, des hosts Docker, ben là, euh, comment vous allez faire Vous allez devoir euh, savoir explicitement euh, quels sont tous les containers qui tournent sur ce host, les, euh, les arrêter, potentiellement les redémarrer ailleurs, faire l'upgrade de votre host, et puis enfin voilà, les remettre, euh, ce, qui, ce qui peut s'avérer assez fastidieux. Et euh, forcément, comme vous parlez beaucoup avec vos Ops, ou que dans l'autre sens, les Ops, quand ils vont faire la maintenance de vos, de vos, de vos applications, ils vont vous le dire à l'avance, ils vont parler avec vous, il bah, faut, faut pas les oublier, en tout cas, on, on est bien dans un cadre de démarche DevOps où, où on se dit tout, on échange et on, on agit euh, ensemble. L'étape d'après, c'est donc euh, utiliser un orchestrateur. Je laisse la parole à Youssef. Euh, alors, euh, parmi vous, euh, qui sont plutôt côté Ops Levez la main, il y en a un, ok, on va pouvoir se le faire. Euh, du coup, j'imagine que les autres sont plutôt euh, côté Dev. Oui, ok. Euh, alors, euh, en gros, aujourd'hui, ce qu'expliquait ce qu Christophe, euh, notre application, elle est plutôt sur euh, une architecture statique. On, en général, nos applications statiques, on connaît bien la topologie, on a nos machines avec leurs petits noms, etc. Euh, si les machines tombent, enfin, si les machines ont un problème, on va essayer de les, les chouchouter un peu, etc. Euh, L'approche orchestration, elle est un peu différente, c'est, on va se dire... Euh, ben, euh, on a une, une ferme de serveurs euh, et on va plutôt essayer de gérer euh, des contraintes, hein, d'injecter des contraintes sur, euh, sur ces serveurs pour dire, mon application, euh, voilà la, la forme qu'elle a. C'est un peu ce que, ce que euh, euh, Adrien a expliqué dans le talk avant. On va définir ce, ce qu'est notre application via un fichier YAML avec Compose, etc. Ça peut être sous forme d'autres choses. Euh, Christophe parlait tout à l'instant d'un de, descriptif avec Ansible, mais en gros, on va vouloir décrire notre application et euh, derrière on va injecter des contraintes pour dire euh, je veux que cette, ce module d'application se retrouve à tel endroit ou tel autre ne se, re, se retrouve à, à tel autre endroit, en fonction des contraintes, en fonction de l'exécution de, de ce module-là. On, voilà, on va vouloir potentiellement gérer aussi les erreurs. Quand il y a euh, un service qui tombe un conteneur qui tombe quelque part on va ben on va vouloir qu'il redémarre euh, c'est ça fait partie des nouveautés de docker 1.12 aussi euh, qui euh, qui marche pas encore très bien euh, mais euh, ça, ça fait partie des choses on va pouvoir euh, on va vouloir euh, gérer ce genre de choses on va aussi vouloir gérer du provisioning on a besoin de monter des nouvelles machines euh, on voit par exemple avec amazon on a la possibilité de en fonction de de, de la charge qu'on a sur, sur notre euh, sur no, notre application pouvoir monter des, des nouvelles machines. Donc pour pouvoir les provisionner, on a besoin de docker aussi dessus pour pouvoir lancer des conteneurs et on a besoin de les rattacher à notre, à notre cluster pour pouvoir ensuite les associer à ce cluster et lancer des conteneurs de manière automatique dessus. Et on a besoin de gérer d'autres services, de gérer du service du, servi, du de la découverte de services. Vous allez monter des nouveaux conteneurs, donc bah, vous allez pouvoir vouloir router le trafic sur, sur ces conteneurs là. Et donc bah, il faut qu'ils qu puissent être accessibles et vous allez pouvoir vouloir potentiellement répartir ce, cette activité de trafic, donc du load balancing. Il y, a, euh, il y a nos amis Docto qui ont fait un petit blog là-dessus sur, euh, sur les, les, certains orchestrateurs, sur la, les stratégies d'orchestration et sur, euh, bah sur les plus et les moins de certains or orchestrateurs. On ne va pas rentrer en détail sur tous les orchestrateurs, je vais les lister après, mais l'objectif ce n'est pas forcément de rentrer dedans. Donc en détail, un, un exemple plus concret. Vous avez, vous avez vu, on a des chapeaux, on aime bien les gens qui ont des chapeaux. Donc un exemple concret, on va prendre la famille Ewing. Qui, euh, je vois qu'il enfin, n'y a pas trop de jeunes ici, donc ça va. Euh, vous connaissez tous Dallas, donc euh, ça va, vous ne serez pas perdus. Donc on, on, on va partir du principe que notre famille Wing, c'est un peu comme une application. Donc euh, j'ai mis des euh, animations euh, flashy des, du futur, euh, des années 2000. Euh, donc la famille Ewing, ils, euh, ils font du pétrole et ils font aussi du bétail. Nous, on va s'intéresser plus... Euh, à notre partie, à la partie bétail. Euh, alors, la famille, notre famille Ewing, c'est plutôt une, une application typique. On va avoir nos load balancer, ils vont récupérer les dollars et ils vont les, les router vers nos vers nos, frottons, vers nos frotto, frontaux, pardon. Euh, et derrière, les frontaux vont rediriger ça vers les, les API qui vont travailler un peu pour, pour fournir le service, le service prévu. Ils vont fournir du bétail. Et derrière, on a besoin de back-office. Euh, euh, qui, est, qui, ont, qui sont plutôt assis euh, qui ont besoin de stabilité et de calme et après on a Cliff Barnes moi je l'aime bien Cliff Barnes alors euh, le scheduling par les contraintes c'est plutôt simple euh, c'est, euh, ben on a euh, là on a des ranches, on peut considérer que c'est un peu comme des serveurs et ben là, je vais, je vais y mettre mon back office. Donc, le back office, la mère, elle a besoin de, elle a besoin de confort, elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'être au calme un peu. Donc, on va la mettre dans son petit ranch, et elle a besoin d'être avec son petit mari, joke le, le, le patriarche. Euh, et derrière, ben, on a nos load balancer Eux, euh, on va les mettre un peu en frontal aussi. Et on a euh, JR. JR, je l'aime bien aussi. Mais... Et, JR, par contre, lui, il aime bien être tout seul. Donc, euh, il aime bien, il veut son ranch, il veut son ranch, etc. Donc, on va le mettre sur, euh, sur son ranch tout seul. Et il y a son frère, Bobby. Euh, Bobby, bah, il s'aime bien, il est son frère, mais il s'aime bien, il ne s'aime pas trop. Donc euh, eh ben, il faut pas qu'il se retrouve dans le même ranch, sinon il peut y avoir des problèmes. Donc eh ben, Bobby, on va lui dire, tiens, on te met sur un autre ranch, Je te le conteneur Bobby, je te mets sur un autre serveur. Après, il y a Pamela. Il y a Pamela. Il faut, faut faire attention à Pamela parce qu'elle est de la famille Barnes. Et Barnes, euh, je vous ai parlé de Cliff Barnes tout à l'heure. Hein. Euh, Barnes, c'est euh, le grand ennemi de la famille Ewing. Il a essayé d'arnaquer euh, Jock. Ou alors peut-être que c'est Jock qui a arnaqué euh, Barnes. En tout cas, on ne sait pas. Mais comme c'est la sœur de, de Cliff Barnes, et bah, du coup, il faut surtout pas qu'elle se retrouve avec Jock ou avec J.R. qui la déteste. Donc, on va la mettre près de son mari chéri qu'elle aime bien. Et après, on a nos API. Nos API, et eh ben, on va les mettre sur des serveurs différents parce qu'on a envie que le travail soit fait correctement. Donc, il faut que ce soit sur des ranchs différents. Si Cliff met le, le, le fin à un ranch, eh ben, on veut que ça produise encore sur l'autre ranch. Et ensuite, on a euh, Swellen. Donc euh, Swellen, c'est un peu particulier parce que euh, partout où on la met, elle va, la, elle va foutre un peu la merde. Donc là, on la met toute seule. <rire> Par contre, elle a besoin de s'occuper de son fils euh, John Ross. Du coup, il faut aussi... On va, on va monter un deuxième conteneur, on va scaler euh, Swellen et on va la mettre avec, euh, avec son mari. Et après, il bah, y a toujours Cliff Barnes qui est toujours euh, à l'affût. Et on a besoin aussi de communication inter-conteneurs. Euh, inter tout à l'heure, euh, Adrien en parlait aussi. Euh, on a besoin que certains conteneurs euh, sur des machines différentes discutent entre eux. Et on a besoin de cer que certains conteneurs ne discutent pas entre eux. On n'a pas envie que, euh, que Swelen discute avec tout le monde. Et euh, du coup, euh, ben c'est un peu le, le système de d'overlay network qu'on qu expliquait tout à l'heure. On va revenir dedans euh, euh, sur Rancher. Et euh, bah, du coup, quand vous faites du docker simplement, euh, aujourd'hui, avant la version 1.12, euh, faire communiquer des, des conteneurs sur des machines différentes, c'est un peu compliqué. On publie des ports, comme expliquait euh, Christophe. Euh, mais enfin, euh, il y a, y a ces limitations. Et euh, si on veut faire communiquer, enfin, euh, on, on veut vraiment faire communiquer les, les conteneurs sur des machines différentes, on peut utiliser des plugins de d'over-network, de, de, mais c'est potentiellement assez difficile à configurer. Et on a vu tout à l'heure qu'avec... Euh, euh, swarm en version 1.12 dans, dans le démon Docker, ça ne marche pas encore. Enfin, c'est une release candidate, donc on va laisser un peu de temps. On a envie que aussi notre orchestrateur gère, gère le failover. Donc euh, quand Bobby meurt, et eh ben, ce pas grave. Euh, on va pas le soigner, on va laisser mourir et on va mettre un nouveau Bobby. On va démarrer un nouveau service ailleurs, sur le même ranch ou dans un ranch à côté. On va essayer de, de suivre les contraintes qu'on avait avant. Et on va vouloir scaler aussi facilement. il est plutôt bon, il accepte plein de requêtes. Donc bah, JR, il y en a un, il y en a deux, il y en a 15. Et après, bah, on va pouvoir aussi gérer d'autres services euh, qui sont euh, faciliter les upgrades. Ça, c'est la version 30 ans plus tard. Euh, du coup, les orchestrateurs, les orchestrateurs, il y en a, euh, bah, il y en a pas mal. Euh, les, les plus connus, c'est euh, bah, Kubernetes. Il y a euh, Mesos avec euh, Marathon qui euh, qui fait ça. On a du CoreOS avec Fleet. Euh Nous, on va s'intéresser à Docker. Alors, tous ne font pas exactement la même chose. Euh, moi, je les connais, je les connais pas tous particulièrement. J'en connais juste, j'en connais juste quelques uns. Et enfin, l'objectif, c'est pas d'entrer de dans le détail. Nous, on va rentrer un peu dans le détail de de Rancher, on va montrer un peu comment ça marche. Alors euh, Rancher, c'est quoi, ça vient d'où, etc. Bah, Rancher, c'était a euh, été créé par deux anciens de Citrix, hein, donc ils s'y connaissent un peu en virtualisation et tous ces trucs-là. Ça a été créé euh, euh, à Cupernito, euh, Cuper, Cupertino, une, une petite ville un peu inconnue dans le monde, et à Mesa, en Arizona. Alors, c'est pour ça un peu que Rancher, etc. Enfin, c'est un peu des cowboys là-bas. Enfin, des gentils cowboys. Nous, on les aime bien. Euh, et Rancher, ils sont dans le paradigme un peu Cattle versus Pet. Qui connaît le Cattle versus Pet? Non? Un seul <rire> Ok, en gros, c'est. Euh, on parlait d'infrastructures immutables euh, tout à l'heure, c'est un peu, euh, si vous avez un problème sur votre serveur, vous n'allez pas vous chouchouter aujourd'hui les serveurs, je disais tout à l'heure, on leur donne des petits noms, etc. S'il y a un problème, ben, on, va faire, on va passer des heures et tout, à les, à les mettre à jour, à, à les soigner, etc., à prendre leur température, euh, et on va bien bien les surveiller. Le, le, le pendant de ça, c'est cattle, c'est du bétail, on va essayer de gérer ça comme du bétail. Si on a un problème sur notre serveur, ou sur notre conteneur, eh ben on s'en fout, on le tue et on en, on en crée des autres. Et euh, le fait que ben, nos images Docker, elles sont en read-only, eh ben, euh, on le relance et on sait qu'on va avoir le même comportement. Comme pour nos serveurs, on a du, de l'infrastructure as-code, on sait recréer notre serveur et le remettre dans un état, un, un nouveau serveur qui aura un nom, on s'en fout un peu en fait, et qui sera dans le même état qu'avant. Donc c'est un peu ça le paradigme cattle versus pet et euh, premier commit en novembre de, 2014 et euh, la société Rancher Lab a fait deux produits euh, Rancher euh, qu'on va vous présenter ici, on va faire une démo et euh, Rancher OS hein, qui est un OS minima, minimaliste hein, qui est comme CoreOS mais en, en plus petit il fait entre 20 et 30 mégas et euh, l'objectif, enfin le principe c'est de, euh, de lancer que des conteneurs docker dedans. Quand il se lance le premier PID qui est lancé c'est docker donc on a deux démons docker, un démon pour les les process systèmes et tous les process sont des sont des conteneurs et après on a un démon Docker pour le, le, le, le ou les utilisateurs donc quand un utilisateur va lancer un bash le bash ça sera un conteneur quand il va lancer d'autres process ça sera des conteneurs etc euh, les fonctionnalités de, de Rancher alors la principale, euh, la plus intéressante euh, c'est la communication euh, inter euh, inter host donc on va lancer des conteneurs sur, euh, sur des machines différentes et ils vont communiquer naturellement sans qu'on ait rien à faire. Euh, Christophe va vous le montrer juste après. Enfin, on n'a vraiment rien à faire, ça marche tout seul. Et le principe, c'est que ça crée un overlay network, c'est toujours le même principe, hein, euh, avec un tunnel IP sec. Et euh, les conteneurs auront, auront leur IP sur ce, sur ce tunnel et pourront publier leur port. Et euh, grâce, derrière, à un service de DNS distribué, bah, ils vont pouvoir se parler facilement, nativement. Il y a un service de load balancing, aussi qui est intégré, euh, du load balancing DNS et du load balancing applicatif, euh, Christa vous faire la démo derrière et après il y a d'autres fonctionnalités on, sur lesquelles on va, on, on va revenir et il y a des outils, il y a un outil Renture Compose qui permet tout ce qu'on va faire, tout, là juste après c'est euh, en démo c'est euh, euh, via IHM mais après il y a un client qui permet de lancer euh, toutes les commandes, veut, enfin tout ce veut, toutes les interactions qu'on fait sur IHM qu'on peut lancer en ligne de commande, il y a une API etc on reviendra dessus après euh, sur le load balancer, on peut en plus associer des health checks. Donc si on a un service, euh, on peut lui associer un health check et derrière bah, euh, on va avoir trois conteneurs en fait qui vont, qui vont être créés et qui vont vérifier euh, l'état de notre conteneur. Donc en fonction du health check qu'on qu paramètre. Si les trois conteneurs de health check nous disent ce conteneur est down, rancher bah, va re resquedeler en fonction des, des, euh, des principes de scheduling qu'on lui a donnés. Euh, et puis je vais laisser, euh, je vais relaisser la place à Christophe qui va commencer la démo. Ça va J'ai pas trop parlé ah, Si. si Allons-y. Donc le, la première étape de la démo, ça va être d'installer Rancher. Euh, donc euh, pouf, pouf, pro, on a provisionné 5 VM, 5 VM sur Amazon on va se servir d'une des VM pour lancer la partie administration de Rancher Alors je vais le faire en mode euh, un seul nœud, on peut aussi lancer Rancher en mode haute disponibilité pour avoir de la redondance et, de la, et du failover sur la partie euh, sur la partie Rancher je ne me plante pas Pouf, je te surveille ah Là j'ai tapé plein de commandes, en fait là je viens d'installer Rancher et de le lancer. Hein Donc en fait là, euh, il, ce qu'il fait c'est qu'il lance euh, un, toute une série de process, un Redis, du Zookeeper, un MySQL, ce genre de choses, et puis une partie interface. Et j'ai pas lancé mon browser. Alors ça c'est pas j'avais euh, provisionné un nom DNS correspondant à l'IP et la première fois qu'on lance Rancher on est en mode non authentifié alors, je sais pas si vous voyez j'ai peut-être grossir un petit peu donc je vais aller euh, la première chose que je vais aller faire c'est euh, mettre de l'accès control. Donc on peut euh, se connecter à euh, une organisation GitHub. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont se connecter à une organisation GitHub, mais on peut aussi faire avec du LDAP, ou alors créer ses propres groupes et ses propres, ses propres users. Et là, c'est ce que je vais faire. On ne voit pas, ces ça Oui, on voit pas très bien. C'est les couleurs qui ne passent pas après, voilà. Donc là, j'ai activé l'access control. Si je vais dans la partie euh, infrastructure, je encore agrandir, je crois. Si je vais dans la partie infrastructure, en partie infrastructure de l'administration, c'est là où je vais pouvoir voir tous les hosts que, que, que j'ai connectés à mon, à mon instance Rancher. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Euh, alors, il y a plusieurs façons de rajouter des hosts. Alors, ça, c'est juste mon premier. Premier setup à faire une seule fois. Euh, là, on a le fameux provisioning dont, dont Youssef parlait tout à l'heure. Ça veut dire que je peux utiliser, en gros, Rancher va utiliser euh, Docker Machine pour aller provisionner des VM, installer Docker et compagnie dessus. Là, on n'a pas choisi, euh, on n'a pas choisi cette, euh, cette cet axe-là. L'idée c'est de dire, on a déjà des VM. Rancher me fournit la commande à, à taper. Et puis, pouf, pouf, je vais taper la même commande sur mes quatre serveurs. Et maintenant, je vais retourner dans l'interface. Je vais faire close, pardon. Et là, je vais, voir, je vais commencer à voir apparaître les hosts qui, qui sont en train de s'enregistrer. Euh, mmh. Les hosts qui s'enregistrent, je vais attendre d'avoir les quatre. Je pense que c'est ça. Euh, les hosts, ce que je vais faire, je vais simuler une infrastructure où j'ai envie d'avoir deux, euh, deux parties de mon infrastructure, une partie front et une partie middle, par exemple. Dans le cas de la démo, c'est super important parce que j'ai fait une conf DNS qu'on qu va utiliser par la suite qui fait qu'il y a un nom de domaine qui arrive uniquement sur deux de mes quatre IP. Donc c'est super important. Est-ce que j'ai mis les quatre C'est super important de... Non, j'ai pas les quatre, ça m'embête, hein. Ah bah oui j'ai deux fois le 119 donc c'est pour ça que ça va pas marché euh... Ouf. On commence J'ai deux fois le 110. mais on ne sait pas lequel Ça j'avais fait 97 Et Celui que j'ai fait là 23, bon j'ai pas dû faire celui-là. Il a rien qui tourne. Non. Je fais des mots. bon on va voir s'il arrive. Alors euh, là je vais commencer déjà, ce que je vais faire, je vais leur donner un petit nom même si euh, on a dit tout à l'heure que c'était pas très, enfin qu'il fallait pas en donner, c'est juste pour vous permettre après dans l'interface de retrouver de faire la différence entre les différents nœuds. Et ce que je vais faire donc je vais euh, pour euh, pour segmenter mes, euh, mes, mon, mes deux euh, mes deux parties, de, de mes deux typologies de serveurs, euh, je vais ajouter un tag, un label, pardon. Euh, là, je choisis donc d'ajouter un label qui s'appelle tier, c'est complètement libre, et qui, qui vaut front. Euh, c'est ça, 119 pouf. oui ça va être front2, add label, s'appelle tier, front, et ici, je vais venir faire ça, il va s'appeler middle1, alors, ce que j'ai fait là, là ce que je fais manuellement, j'aurais pu très bien affecter des labels dès la création du, dès l'enregistrement en fait du nœud de l'agent. En passant une variable d'environnement, enfin en passant une variable à la commande Docker Run pour démarrer l'agent, ça aurait positionné automatiquement le, le fameux tier égal tier égal middle ou tier, tier égal front. Euh, tier. Middle, Pouf. Donc voilà, là j'ai mes quatre hosts, deux fronts, de middle. Tu, tu peux essayer de changer le thème en mode sombre Je amera... unique, ici. Ah, On va voir si ça va mieux là Bon. Oui, alors ça c'est... Donc là on a changé le thème. Euh... Donc là, oui, ce que je voulais dire, si vous regardez sur front1 et front2, donc là, c'est les quatre hosts, et on va voir à chaque fois tous les containers qui tournent dessus. Vous voyez qu'il y a des containers qui tournent, qui tournent déjà. Ça veut dire que Rancher, euh, donc c'est des containers que j'avais lancés manuellement avant, hein, euh, que Rancher me permet, sans avoir pour l'instant démarré aucun container par le biais de Rancher, de, de, de te, te servir d'inventaire un peu de, de ce qui existe sur ma plateforme. Et à partir de ce moment, je peux déjà commencer à utiliser les fonctionnalités de Rancher comme euh, des choses intéressantes, comme voilà avoir des informations sur tout ce qui est CPU, mémoire, euh, espace disque, euh, des la commande, les IP, les trucs comme ça qui sont lancés. Et je peux aussi faire des trucs comme... Il euh, n'y bah, a pas de log, pardon. Il faut il y a des logs. Ou euh, aller taper... Euh, donc j'ai fait View Logs, là je peux aussi faire... Euh, j'ai fait quoi execute shell <rire> bah, execute shell alors normalement ça fait un docker exec on le fera sur un campionnaire c'est l'effet de mots et là il veut pas bon il... il veut pas c'est pas grave. Là, ouais, il faut ne croire sur parole, ça ouvre juste un shell et après on, peut, on est dans, en exec dans le conteneur. Voilà, donc vous pouvez déjà utiliser Rancher sans démarrer des conteneurs par Rancher pour faire un inventaire et accéder à vos conteneurs facilement et, euh, et vous balader là-dedans. Donc là, ça montre euh, l'infrastructure. Euh, je peux aller dans un conteneur ou euh, je peux aller aussi sur un host et voir la consommation CPU et compagnie mémoire de, de tout le host. Donc là, maintenant, on va commencer par, rajouter, euh, par créer l'application. Euh, donc, par défaut, il y a une notion de « stack ». Euh, pour ceux qui étaient là euh, à, la, à la presse d'Adrien avant, ben c'est la même que la notion de stack dans, euh, dans Docker 1.12. Hein, c'est un peu un projet, c'est un ensemble, euh, c'est ce qui va servir à héberger une application qui est composée de plusieurs, plusieurs services. Par défaut, j'ai une stack qui s'appelle Default. Donc, je, vais créer un premier, euh, je vais commencer par la, partie, euh, par la partie back et je vais créer un, un premier container. Donc, je vais créer mon, euh, mon, Redis, euh, mon Redis Master. Euh, je veux lancer, donc, j'en lance qu'un parce que je n'ai pas envie de m'embêter à gérer du, euh, comment ça s'appelle, Sentinel, voilà, ce genre de choses. Là, vous voyez qu'on a accès à plein de, les mêmes infos, enfin, les, les mêmes switches de configuration qu'on a dans la ligne de commande. Euh, donc, euh, la commande, point, ce genre de choses. On pourrait gérer tout ce qui est euh, volume, réseau, security, euh, les L-Check. Le l je ne vais pas en mettre, euh, mais par exemple, euh, je pourrais mettre un L-check ici pour en dire euh, je veux surveiller le port euh, 63-79 de mon Redis et, euh, et euh, agir, euh, le redémarrer s'il faut, s'il n'est plus disponible, et comment ça marche. Des, des Haproxy qui sont en do, qui ne sont pas sur le nœud qui héberge le container lui-même vont euh, à fréquence fixe venir taper le L-check. Et si jamais il n'y en a plus aucun qui répond, alors le, le container est, est, est jugé comme n'étant plus. Euh, fonctionnel. Et là, je ne vais pas mettre de l-check, pardon. Par contre, ici, je vais mettre euh, des fameuses euh, contraintes de scheduling, et euh, notamment, il y a une contrainte qui est, euh, que là, je veux utiliser. Je veux dire, bah, je veux que ce soit côté middle. Donc, ce que je vais faire, c'est dire, le, le host doit posséder un host label, donc comme ceux que j'ai positionnés quand j'ai enregistré euh, euh, tout à l'heure les hosts, de type middle. Et j'ai demandé à créer un seul container ça, c'était assez facile. Maintenant, je vais venir créer ma stack Redis Slave. Donc là, j'en ai deux. Euh, Redis Slave, c'est la même image. Donc je ne touche pas à l'image. Euh, On n'en ai pas besoin. Euh, et ici, pour démarrer mon, mon Slave, je viens customiser la commande. Euh, pouf, les règles de scheduling, donc toujours la même host label tier égal middle. Et puis, euh, pour montrer un autre type, de, une autre type de règles, il y a des conteneurs. qu'idéalement, je n'ai pas envie qu'ils se retrouvent euh, tous sur le même host. Exemple, j'ai deux ready slaves. C'est un peu con si les deux ready slaves sont créés sur le même host, parce qu'au final, si le host tombe, je vais pas profiter du fait que, que j'ai deux ready slaves. Et on a deux types de règles, donc on peut faire ça. On a deux types de règles, des règles strictes, donc c'est must et des règles moins strictes, c'est shoot, ça veut dire idéalement, euh, il ne faudrait pas que les containers soient sur le, même, sur le même host. Donc là, je vais choisir une règle plus, enfin moins stricte. Euh, et donc là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, en gros, je vais dire, euh, je ne veux pas que le host euh, contienne déjà... Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas contenir un container qui s'appelle pareil. Et comment ça marche Rancher quand il crée un container, il positionne des labels qui correspondent au nom du service. Donc là, je vais dire, le host ne devrait pas déjà héberger un container avec euh, avec le nom là. Alors le nom, je pourrais l'écrire en, je pourrais l'écrire euh, tel quel. En... Enfin, je pourrais mettre euh, Redis, euh, Redis Slave, pardon. Par contre, il y a aussi la possibilité d'utiliser des variables. Les variables, c'est très intéressant sur, parce que, par exemple, vous pouvez changer dynamiquement le nom, du, le nom du container et ça va encore fonctionner. Et puis ça vous évite de, de, de si notamment vous passez par l'interface que je vais vous montrer après, qui est, du, qui est un fichier type Docker Compose, d'avoir à dupliquer le nom du, du, du service avec ce truc-là. Vous changez une fois le nom du service et ça va fonctionner. Bon et c'est là je vais. On va voir si le.. Je vais aller dans mon container, c'est là on va voir. Peut-être que la console va fonctionner, parce que ça ne marche pas dans, dans l'autre. Ah si, ça marche. Voilà. Donc là j'ai une console. Donc c'est l'équivalent d'un Docker exact, D'accord Donc depuis l'interface, on peut venir faire l'équivalent du Docker exact. Donc je vais revenir sur mon ma stack. Donc là j'ai fait le. Euh, j'ai fait le Redis donc là maintenant je vais créer ma partie API je vais essayer de me dépêcher un petit peu donc elle va s'appeler service Ça. l'image c'est euh, une image que j'ai créée qui est disponible sur le hub il y a ça et mon image je dois la paramétrer parce que mon Spring Boot il faut bien que je lui dise euh, quelles, sont, euh, quelles sont les IP des euh, de mon Redis Master et de mon Redis Slave. Et là, vous remarquerez que ce que je mets, c'est... Euh, Il y avait déjà la même chose côté euh, création du Redis Slave. Je mets euh, le nom euh, Redis Slave et Redis Master. Je n'ai pas, pas besoin de connaître les IP des containers, j'ai juste besoin de connaître le nom du service. Et c'est exactement comme ce qu'il y a dans euh, Docker 1.12. Il y a un alias DNS qui est positionné et qui va de, en mode round robin retourner euh, une fois sur l'autre quand on va le, le requêter. Euh. Euh, l'un ou l'autre des containers. a toujours les mêmes règles. Là c'est du middle. Ouf, ouf. should not service with name. Ouf. Ouf. Là on va voir si se crée. Ça a l'air de marcher. Non, j'ai pas créé les lignes. Pas... Bon, là, je vais créer du coup euh, quelque chose qui n'est pas un, un container, qui n'est pas un service directement, mais un service alias. C'est un, un autre alias DNS. Non. Dans le cadre de la démo, j'en ai pas besoin. Si jamais ça se passe bien, si ça ne se passe pas bien, c'est pas plus mal que je l'ai, parce que ça me permettra... Mais non, je me trompe. Voilà, il doit s'appliquer comme ça. Et donc là, ce que je dis, c'est que je crée un alias qui s'appelle alias guessbook api server euh, Et puis, ça doit pointer sur mon service guessbook api server Et donc là, ce qu'on va voir, c'est que ça ne démarre pas un container. Hein, ici, il euh, n'y a pas de container. Ça démarre juste un, un nom de domaine. Enfin, un, un DNS, pardon. Donc là, je vais créer la couche front. La couche front, que je vais appeler service-guessbook-frontend-blue. Et puis, pareil, là, je vais m'appuyer sur une customisation de Nginx avec des, enfin des, des fichiers statiques. Euh, et là, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas utilisé la fonctionnalité des services Link de, de Docker. J'en ai pas besoin parce qu'à l'intérieur d'une stack, il y a cette histoire de résolution DNS qui fonctionne nativement. Euh, là, par contre, euh, c'est une conf Nginx avec une conf upstream. Euh, sauf que dans la upstream, je n'ai pas dit euh, il faut taper sur, euh, sur euh, ce que j'ai créé avant, l'alias guestbook euh, API Server, j'ai dit que ça doit s'appeler guestbook euh, euh, REST Server. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais explicitement euh, faire un lien donc, vers l'alias, et dans le container, ça doit s'appeler guestbook euh, REST Server. Donc là c'est juste un lien explicite. Euh, donc je vais rajouter la partie euh, pouf. Tire front. Euh, ouais c'est ça. Et toujours la même règle. should note. Service with name. Voilà, J'ai ça et donc là pour pour la démo là par contre j'ai besoin de créer un service alias sur la partie euh, pouf, pouf, pouf, sur la partie Fontaine sinon Youssef, il va pas trop y arriver donc ça s'appelle alias alias Guesbook Fontaine et je dois pointer sur service Facebook Fontaine blue voilà donc là j'ai créé ma stack si je regarde ce truc là alors là, les containers... Donc ça, c'est une autre visualisation de, de la stack. Euh, là, on voit que la partie où il y a des liens, j'aurais pu rajouter des liens explicitement entre le Redis Master et le Redis Slave, et du coup, j'aurais eu des traits verts entre qui apparaissent. Ça aurait été plus joli. De, de la même façon, entre le service Gazebook et puis le Redis Slave, mais j'en ai pas besoin. Et puis, euh, si je vous montre quand même en vitesse... Euh, non, c'est celui-là que je dois montrer. Pouf. Ça, c'est euh, la définition de toute la stack au format Docker Compose. Alors, en fait, il y a deux fichiers. Il y a euh, sur la gauche Docker Compose, et puis sur la droite, il y a un autre fichier qui s'appelle Rancher Compose, qui euh, qui vient euh, spécifier toutes les informations qu'on ne peut pas spécifier euh, dans le format euh, Docker Compose. Ça veut dire que là, vous prenez la stack euh, de gauche, vous euh, la démarrez telle qu'elle. Alors, il faudra peut-être rajouter les liens, euh, je suis en train de me dire, euh, s'il n'y a pas les liens dans la partie Docker Compose, ça ne va pas fonctionner. Mais du coup, euh, vous pouvez utiliser ce Docker Compose file... Euh, sur un poste de dev et démarrer exactement la même stack. D'accord. Alors il n'y aura pas la même la même échelle, le même nombre de containers et compagnie, mais le, la logique d'organisation des, des applications fonctionne. Et euh, comment on fait pour récupérer Rancher Compose Alors il faut aller tout en bas là. Il y a un joli lien pour télécharger la version de Rancher Compose qui est compatible avec la version de l'api de Rancher et vous le récupérez. Vous allez générer une API key, vous la récupérez. Enfin, il y a une doc et euh, toutes les opérations qu'on fait, on peut les faire directement avec Rancher propose Donc, je me compte toujours. Si, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors je vais aller. Côté infrastructure pour un peu voir les différents containers. Alors euh, oui, euh, ce que vous pouvez voir, c'est que sur chaque host, il y a un, un container qui est arrivé, que, que moi j'ai pas créé, qui s'appelle le Network Agent. C'est euh, la fameuse gestion du tunnel IPsec entre les différents hosts. Rancher, il s'est occupé tout seul pour moi d'aller démarrer un container qui fait la communication entre les différents hosts. J'ai rien fait, il n'y avait rien qui tournait avant. Donc ça, c'est vraiment l'aspect euh, très sympathique de, euh, de Rancher. Euh, voilà, et puis du coup ben, on peut voir la différence, hein. les containers qui étaient créés avant, euh, ils, donc ce, ce, celui-là sur le 1 et sur le 2, ils ont des IP en 172.1702, c'est les IP typiques du bridge. Par contre les IP que, que, des containers qu'on a créés dans le cadre de la stack, eux, ils ont bien des IP qui correspondent, qui correspondent au, au, au réseau euh, Rancher. Alors par contre là, j'ai publié aucun port, d'accord, nulle part j'ai publié un port, notamment le port 80 du NGNX. Donc pour l'instant, je ne peux pas tester mon application. Donc ça, ce que je vais faire, ben, je vais créer un lot de Alors C'est un peu différent de Docker 1.12, là où par défaut, il... ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser n'importe laquelle des IP du cluster et taper dessus et qu'il y aura une redirection. Ce que je trouve, enfin, ce n'est pas forcément l'approche, ça veut dire que toutes vos IP, elles doivent être accessibles hein, potentiellement. Après, vous pouvez choisir d'en de exposer que certaines. Là, par contre, ce qu'on va faire, c'est créer un load balancer explicitement et là, je vais créer un load de balancer en lui disant, tourne sur les deux hosts qui sont de type front, parce que justement, j'ai fait la configuration DNS qui va bien pour que, pour que ça fonctionne. Alors, je ne le fais mais pas dans la stack default, là, mon projet, parce que l'idée, c'est de dire, au sein de mon cluster Rancher, je vais émerger potentiellement plusieurs stacks qui correspondent à des applications différentes. Par contre, la partie exposition de chacune de mes stacks euh, sur le net... Eh ben, je ne veux pas l'embarquer dans les stacks, mais je l'embarque, c'est différent, c'est la config qui est globale au cluster. Après, c'est un choix, on peut, on peut le faire autrement. Donc là, je vais créer... Euh, c'est la stack, pardon. Et dans la stack globale, je vais créer un lot de balanceurs. Donc, c'est rien d'autre qu'un achat qu proxy, hein, mais euh, tuné pour, pour être capable d'aller de, chercher des informations automatiquement dans... Euh, dans, euh, dans Rancher euh, source IP port. Alors attends, non, listening port, ah, c'est ça. ah Non, c'est pas ça. Pardon. Je suis perdu. Ouais, 80. D Il faut le target port. Oui, non, pardon, c'est là. Donc là, je vais lui dire, tu écoutes sur le port 80. Et puis, euh, je vais lui faire une. C'est le la merde. Et par défaut, lui c'est 80. Ouais, C'est ça. Donc je vais lui dire, écoute, mon load balancer, toi tu écoutes sur le port 80, et puis euh, je pourrais lui ajouter directement le, la redirection vers un service particulier, mais là je veux pas faire ça, je veux faire une redirection qui sera en fonction du nom de, de l'IP, enfin du host, du leader host qui sera positionné, donc là je vais faire le, ce qu'on appelle le advanced routing, et donc là je vais pointer vers l'IP net j'ai pas besoin de spécifier et là ce que je vais faire c'est je vais venir côté guestbook front-end je vais rajouter encore une scheduling rule host label tiens j'ai dit il faut que ça soit sur le front et je rajoute que ça que le... ouais c'est pas grave ça marche quand même et là il est active et on va voir Ça marche pas Ah si, ça marche pas. Vive les cache browser. Voilà, donc c'est un guestbook de base qui fonctionne. Donc là, si j'arrive bien à stocker des messages et quand je fais F5 à rafraîchir, c'est bien que je vais jusque Quand je fais le post, je passe jusqu'au Redis Master et quand je fais le F5, le Reload, bien, je passe bien attaquer vers le Redis Slave et donc ça a fonctionné. Et je passe la main à Youssef pour faire le bread de l'application. Merci. Alors, Il te reste, il te reste 16 minutes. <rire> et tu vas sauter aussi. Parce qu'en général, en fin de conf, on est un peu en retard. Et euh, il se met derrière moi et il saute parce qu'il est un peu stressé, parce qu'il a peur que je finisse pas à temps. Alors, euh, contrôle plus. Vous voyez mieux là alors, euh, ce qu'on a ici, c'est qu'on bah, peut ajouter des messages. Par contre, on euh, ne peut pas savoir qui euh, nous laisse des messages. S'il y a quelqu'un qui nous insulte, on veut savoir un peu qui c'est. Du coup, euh, ce qu'on va faire, c'est rajouter juste une zone de saisie où euh, on va saisir le nom, de, euh, le, le nom de, la, de celui qui laisse le message. Et pour ça, on va y aller en deux étapes. D'abord, on va mettre à jour notre service API pour qu'il accepte le il accepte le, un, un nom, un username, et ensuite on va mettre à jour les front-end pour que côté IHM, on ait bien notre zone de saisie. Donc pour ça, on va utiliser deux approches de mise à jour. Euh, je vais mettre à jour mon service API, et dans, euh, dans Rancher, il y a euh, une gestion faci facile des, des upgrades qui s'appelle le Rolling Upgrade, et donc je vais pouvoir mettre à jour très facilement mon, euh, mon conteneur. Donc je vais sur mon service guestbook API Server, et je vais juste lui dire Upgrade. Vraiment très simple. Et là, euh, je vais arriver sur un écran où je vais définir déjà la nouvelle version de mon image. Donc c'est toujours la même. Je vais changer juste le tag. Et on part en version 0.0.5. Euh, et au-dessus, on a des informations supplémentaires. Donc euh, on a le batch size. Donc là, euh, on a deux conteneurs qui tournent de, de mon API serveur. Et là, je vais les migrer, je vais les migrer un par un. Et euh, à côté de ça, il y a le batch intervalle, donc je vais attendre deux secondes avant d'en migrer, de, enfin, un conteneur à la fois, et je vais attendre deux secondes avant chaque migration. Et y a un truc important ici aussi, si on ne veut pas avoir de, de, de, de down euh, de, du service, c'est que qu'il enfin, va, va falloir cocher cette option-là pour démarrer les conteneurs avant d'arrêter les, les autres. Euh, et ensuite, bah, je ne vais pas changer les règles de scheduling. Je, je vais laisser celles que Christophe a mis en, en, en, mis en place. Et euh, comme ça, ça sera réparti sur, le, sur les bons serveurs. Et j'ai juste à faire un upgrade. Et je vais aller voir ici. Hop. Donc, il m'en a démarré un. On voit bien ici que c'est en version... On le voit pas très bien parce que c'est un peu caché. Mais euh, voilà, il m'en a stoppé deux. Et il m'en démarre un quatrième. Donc, en gros, là, la mise à jour est terminée. Je vais regarder si ça fonctionne toujours bien. C'est cliff. Hop. Je fais un F5 pour valider que ça marche toujours bien. Ça marche bien. Donc je suis content, mon upgrade a fonctionné. Vous voyez que c'est vraiment très très simple. Et du coup, pour dire que c'est terminé, ben ici je peux dire, je peux venir ici et dire c'est terminé. Et si je ne suis pas content, je vois qu'il y a un problème sur, sur ma mise en prod. Et eh ben je peux faire un rollback. Mais là, je ne veux pas faire de rollback, je veux dire finish upgrade. Et donc qu'est-ce qu'il fait, si qu qu fait si je fais un rollback Très bonne question Christophe. Qu'est-ce qu'il fait si, si je lui dis de faire un rollback Il va tout simplement redémarrer les anciens conteneurs et, et arrêter, supprimer les, les nouveaux conteneurs. Là, je lui ai demandé de, de finir l'upgrade, donc il a juste supprimé les, les conteneurs qui étaient arrêtés. Donc c'est vraiment très simple. La deuxième étape, ben là, on a, on a notre API qui est capable d'accepter des, des, des messages, des usernames. Par contre, des, des user par contre ben, on n'a pas de zone de saisie. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter une zone de saisie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans ma stack default. Euh, et je vais prendre mon service guestbook frontend blue. Donc euh, Christophe l'a appelé blue parce qu'on va faire du blue green deployment. Qui sait euh, ce qu'est le blue green deployment qui sait ne, ce, Du coup, les autres ne savent pas, j'imagine. Hein. Je, je suis perspicace. Hein. Alors, le blue green deployment, c'est simple. C'est vous avez votre stack qui tourne en prod et euh, vous ne voulez pas de downtime de, de votre service. Du coup, vous allez en gros dupliquer votre infra et euh, potentiellement, vous allez avoir une infra suffisamment euh, grand, grosse pour, avoir, pour héberger deux fois votre stack. Donc vous allez euh, déployer une stack en parallèle et euh, une fois qu'elle est déployée, vous allez faire vos tests, vos smoking tests, etc. Vous allez vérifier que tous les services euh, sont, sont bons ait, ait, et une fois qu'ils sont bons, que vous validez euh, que votre nouvelle stack en nouvelle version est bonne, bah, vous allez tout simplement rediriger les flux de prod vers cette nouvelle stack. Et donc euh, la, la stack en général actuelle c'est la blue par exemple, la première fois qu'on commence et on va on va basculer sur la green et s'il y a un problème, ben, on peut refaire un rollback et re, re, revenir sur la stack blue parce qu'elle est, elle est toujours là elle est toujours présente. Et une fois qu'on est content ben, la blue on l'arrête et, euh, et après on est en, on fait un upgrade et après on, ainsi de suite on recommence comme ça. Donc moi c'est ce que je vais faire et uniquement pour le service, euh, euh, le, le service DHM. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ça, je vais dupliquer ma, ma stack actuelle. Je vais dire que je veux toujours deux conteneurs. Par contre, euh, ça ne sera pas blue, je vais l'appeler green. Et euh, je vais dire que je vais la mettre en version 0.9. Non, ce n'est pas ici. Hop. Alors 0.9. Et du coup, euh, pop, pop, pop, je ne vais pas changer les règles de scuddling, etc. Euh, et il va me démarrer euh, une nouvelle stack, une nouvelle stack green, et qui va taper sur le service alias, etc., euh, qui, va qui va taper sur les API, etc. Par contre, cette stack, elle n'est pas accessible de l'extérieur, donc euh, ce que je vais faire, c'est, euh, je vais aller sur... Euh sur ma stack globale où il y a mon load, load balancer et ce que je vais faire c'est que je vais juste configurer un autre load balancer que je vais pouvoir attaquer à côté et vérifier que mon service green il est fonctionnel donc là c'est pareil ce que je vais faire c'est que je vais aussi cloner il y a pas mal cette fonctionnalité de, de clone donc je vais mettre global lb green et je vais lui dire que je veux écouter sur le port 8080 -80. Et derrière, euh, par contre, je ne veux pas rediriger vers l'alias. Euh, je veux rediriger vers mon service green, voilà qui est ici. Et pareil, je ne vais pas changer les règles de, de scheduling, etc. Je vais laisser tel quel. Donc il va démarrer. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais valider. Je vais attendre qu'il me dise que c'est OK. C'est OK. Euh, ici, hop, je vais dans une nouvelle fenêtre, je vais sur le port 8080. Et voilà, euh, j'ai ma nouvelle version. On voit que j'ai les anciens messages qui ont été postés par un inconnu. Maintenant, euh, Cliff va poster un message sur le guestbook de la famille Ewing. Et il dit qu'ils qu sont doomed. Et donc, je fais un F5 et... Et voilà, du coup, j'ai euh, fait mon blue-green deployment. Enfin, euh, j'ai pas fait mon blue-green deployment encore. J'ai validé que mon green, il était bon. Donc, pour finir la mise en prod... Mais tu pas, pas cassé le bleu Est-ce que j'ai cassé le bleu Très bonne question, <rire> Alors, je vais faire un petit assis. Je vais déjà faire un F5. Donc, on voit bien que le, le, la prod actuelle fonctionne toujours, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de régression. Et, euh, et du coup je vais pouvoir finir le travail. Donc je vais revenir sur ma stack default. Et ce que je vais faire, c'est que euh, c'est le, le principe du service alias qu'a qu créé Christophe. Donc si je reviens ici dans la description, ici j'ai mon green euh, qui est ici. Euh, ce que je vais faire, c'est que mon service alias qui est là, je vais tout simplement le rediriger vers le green à la place du blue. Et comme ça, ma prod sera, va, va repointer vers le, vers le bon service. Donc, si je veux revenir ici, ce sera plus simple. Alors, mon service alias vers le frontend, il est ici. Je vais l'éditer. Et au lieu de taper vers le blue, je tape sur le green. Je valide. Voilà. Si je reviens ici, je fais mon F5. Et voilà. Et normalement, ça marche. Et J.R. dans sa grande classe... Non, <rire> si chef 5 voilà du coup là j'ai fait mon blue green déploiement assez facilement euh, avec deux stratégies enfin j'ai fait ma mise en prod avec deux stratégies de déploiement mais vraiment très très facilement euh, du coup ce qui me reste à faire c'est potentiellement supprimer l'autre l'autre balancer qui maintenant ne sert plus à rien qui tape, qui tape encore sur le green que je peux, que je peux supprimer mais euh, je vais le laisser je vais le laisser là euh, il nous reste encore euh, quelques minutes. Je pense que Christophe avait envie de montrer encore quelques trucs. On n'a pas tout montré des fonctionnalités de Rancher. Et Christophe, il, ouais, il va vous montrer encore quelques, euh, quelques trucs supplémentaires. Juste en vitesse, parce que là, on a, pas... Donc, on a montré comment déployer une application. Donc Encore une fois, hein, tout ce qu'on a... Qu a fait là, on pourrait le faire euh, avec Rancher Compose. Hein, notamment, là, vous prenez le... <rire> Les fichiers Docker Compose, Rancher Compose, vous les dé définissez dans un nouvel environnement et ça va fonctionner. Et euh, vous pouvez aussi en, en, en faire un, ce qu'on appelle un catalogue. Euh, et euh, Rancher fournit de base toute une série d'applications sous forme de catalogue. Ça ressemble étrangement quand même au, au bundle de, euh, de Docker 1.12. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est exactement le même principe. Euh, donc il y a des trucs... Euh, d'Elasticsearch TCD, euh, du GlusterFS, du GitLab. Et puis là, je voulais montrer, euh, comment ça s'appelle déjà Prometheus. Prometheus, donc Prometheus, c'est dans, dans les P. Voilà, c'est ça, pouf. Et donc, euh, bah, par exemple, euh, là, je vais installer euh, rapidement, bah, voilà, faire en vitesse. Je, on un clic, là je vais installer un Prometheus, donc il y a un outil de, de collecte de métriques euh, qui va démarrer. Ben voilà, il va démarrer euh, un Grafana, un InfluxDB pour le stockage des métriques, euh, plus différents types d'informations. Je vais le laisser euh, finir. Alors ça va prendre plus de temps que euh, le démarrage des applications, parce qu'on avait un peu triché les containers. Les images étaient déjà récupérées sur les hosts pour éviter des, les temps de téléchargement. Euh, oui, alors ce que je pourrais montrer aussi, effectivement, c'est que, donc j'ai parlé de Docker, de Rancher Compose, on peut aussi, faire, euh, on peut aussi utiliser l'API directement, si je, prends, euh, si je prends ça là, euh, ils ont fait un truc très sympa, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu dans les menus, un truc qui s'appelle View in API, et là, vous avez accédé à une sorte de browser d'API où vous pouvez récupérer toutes les informations si vous voulez jouer avec l'API directement, l'API REST. Hein, avec ici, donc le descriptif des objets, et à droite, les opérations qu'on qu peut faire. Et on peut, voilà, si je voulais faire un update ou upgrade, il va me proposer un formulaire où il attend les informations. Et je vais pouvoir faire la même chose que ce que j'ai fait dans l'interface. Juste... Alors Prometheus, il n'a pas fini. Ah, s'il a fini. Euh, bah, du coup, je vais en prendre ma stack euh, globale et je vais faire un truc. Mon global LB, euh, je vais l'éditer. Et je vais juste dire, ben bah, voilà, euh, si on t'appelle avec euh, matrix .in .devlab .net ben dans ce cas-là, tu vas rediriger... Ah, merde, je pas... C'est quoi le port euh, Grafana Je crois que c'est 3000. Non C'est pas ça Si ça ne marche pas, j'ai oublié. Non, <rire> je viendrai modifier. Ouais. Euh, je vais revenir dans mon catalogue. Je vais tricher. Je vais voir euh, Prometheus. Prometheus, Prometheus. Non, sur le... Le du contenu, le... View, Detail... Il si y a quelqu'un qui le voit, ouais, je le vois pas, le Grafana. Ah non, c'est là. Ouais, sur le port 3000. C'est bon. J'ai vu juste. Sinon, dans le détail, et du coup, maintenant, je vais faire matrix.in.dev 722 et pouf, voilà. J'ai, j'ai un joli Grafana avec des stats sur les containers, des stats sur les hosts et des trucs comme ça et tout ça en un clic plus une config de l'autre malon de sort. On peut faire la même chose avec Kibana, Logstash et compagnie. Et puis juste si je devais vous montrer aussi un truc en vitesse, donc là c'est pas côté. Euh... Je pourrais faire ça avec un cluster MySQL. Mais... Je pourrais faire, mais c'est pas ça que je vais faire. Là je voulais montrer côté infrastructure. On a parlé de, des hosts, tout ça. On, il y a aussi la possibilité d'enregistrer, de déclarer des registres. Euh, Docker euh, avec des logins mot de passe, histoire d'aller chercher des informations dans des registres privés, de positionner une seule fois. De déclarer des certificats SSL, parce que je ne sais pas si vous avez vu, quand on a déclaré un lot de balancer, il y avait la possibilité de dire c'est du SSL, et en ce cas-là, il m'aurait demandé où est le certificat. Euh, des storage pools, donc c'est en, en rapport avec les, volumes, enfin, les, les drivers de, de, de volume, les plugins. Et là, c'est la liste de tous les containers. Et je vous propose... Euh, d'arrêter là et de passer, il nous reste trois minutes rondes pour les questions. Merci. Des questions C'est une très bonne question. Alors déjà, les, les gens de Rancher, ils, ils étaient au, forcément à la DockerCon aussi. Et ils, ont, ils sont précipités pour poster, pour dire on est super excité, euh, on vous promet, on va intégrer les fonctionnalités de Docker 1.12 dans Rancher, et vous pourrez faire du swarm dans euh, dans Rancher aussi, parce que j'ai oublié de montrer en fait ça. Mais euh, intégrer avec les, les fonctionnalités euh, les fonctionnalités de, de Rancher. Alors, euh, c'est n'est pas complètement la même approche, hein, mais euh, il faut voir comment faire fonctionner les deux. Euh, alors c'est ça... Autre point du coup que je peux vous montrer quand on crée un quand on crée un environnement un environnement c'est un ensemble de hosts dans Rancher il euh, y a plusieurs options l'option de base c'est cattle donc c'est l'orchestration à la sauce Rancher on peut aussi démarrer facilement un cluster Kubernetes et on peut aussi démarrer facilement un cluster Swarm et euh, dans la prochaine version qui va sortir on peut aussi démarrer facilement un cluster Mesos l'idée de Rancher alors ça peut paraître bizarre de dire mais pourquoi je vais utiliser tous les tous les orchestrateurs l'idée c'est de dire bah euh, un orchestrateur pour les gouverner tous, voilà, installer Rancher une seule fois, et derrière euh, vos six admins, euh, ils n'auront pas besoin de s'embêter à installer un Kubernetes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer Kubernetes, c'est assez sympathique, hein, euh, et donc, euh, voilà, faites-le faites avec Rancher, et puis euh, et du coup, en plus, vous allez pro profiter de toute la fonctionnalité d'authentification de Rancher. Ça veut dire les API key, les trucs comme ça, qui sont générés à un seul endroit dans Rancher, elles sont utilisables dans Kubernetes, en Meso, des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas la réponse euh, exacte à est-ce que ça vaudra encore le coup. Euh, je peux juste dire que là, Docker, avec la version 1.12, ils en arrivent seulement à des fonctionnalités qui sont dans Rancher depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, voilà. Donc, euh, ça n'avait pas les mêmes priorités, mais euh, Rancher, ils ont pas mal travaillé sur la partie interface et sur la partie euh, euh, disponibilité des load balancers et compagnie. Après, l'intérêt, c'est aussi de dire que tu peux avoir des équipes DevOps, euh, des équipes Ops, etc., mais qui, euh, qui veulent déployer d'un côté du Swarm, d'autres du Kubernetes. Donc, euh, potentiellement, ils vont faire un peu les choses, de chacun, chacun chez soi, chacun, euh, chacun fait, fait, utilise son orchestrateur. Là, tu peux avoir un seul point d'entrée, et en utilisant l'API, tu pourras déployer de la même façon... Euh, euh, sur du Swarm, sur du Kubernetes derrière, euh, avec la même interface, tu pourras faire les, les, les updates avec la même interface, etc. Peu importe l'orchestrateur que tu as devant. Donc, tu choisis ce que tu veux derrière, du Swarm, du Kubernetes, du Mesos ou du cattle et derrière, tu as une API euh, que, que tu utilises et qui, euh, qui est capable de parler derrière avec euh, les différents orchestrateurs de ta boîte. On s'arrête Merci. Merci.